d'autres présentation. C'est le moment des déclarations de députés. La députée Simkoya. Merci, M. le Président, et j'ai grand plaisir de prendre la parole pour faire un commentaire bref sur le budget. Je ne peux pas dire que c'est très souvent que je prends la parole pour féliciter le gouvernement sur ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, je veux remarquer mon appréciation de l'inclusion du régime de retraite agréé dans ce euh, budget. Comme vous savez, moi, j'ai déposé euh, un projet de loi sur ce sujet et j'étais d'accord qu'un euh, régime de retraite ou de, de pension agréée collective était important pour ceux qui n'avaient pas euh, une retraite reliée au travail. Je suis très content de voir que ce gouvernement reconnaît l'importance de ce véhicule d'épargne et j'espère que la population ontarienne va pouvoir avoir un avenir plus sécuritaire avec ce, cet outil. En tant que député dans l'opposition, ce n'est pas souvent qu'on a le plaisir de voir des idées qui sont traduites en mesures législatives. Nous représentons des parties différentes au moment de l'élection, mais la fonction la plus importante en tant qu'élu qu'on a, c'est de servir ceux qui ont placé leur confiance en nous. Je suis très content que cette question dépasse les lignes partisanes et donne l'occasion à ceux qui n'ont pas un régime de retraite relié au, au lieu de travail d'avoir une retraite plus sécurisée. Merci. Déclaration de député, le député de Bramley-Gore-Malton. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai été élu en 2011 et à ce moment-là, il y avait trois questions importantes dans la circonscription. Il y avait des préoccupations quant au services d'urgence à l'hôpital, à l'assurance automobile et des agences de travail temporaire, le travail précaire. Après six ans, le gouvernement n'a rien fait pour pallier ces problèmes. Dans chaque question, soit les délais d'attente, les gens continuent à avoir des problèmes, non seulement dans ma circonscription, mais partout dans la province. L'assurance automobile, ce gouvernement, dans ce dossier, continue à préférer euh, à la préoccupation au profit des compagnies d'assurance plutôt que la protection de la population. Et donc, ces protections sont réduites et on donne plus de profit aux assureurs. Avec l'emploi précaire, dans cette question qui est très importante pour beaucoup de gens, en particulier les personnes racialisées, les femmes et les nouveaux arrivés au pays, on l'a vu que souvent on laisse des compagnies de travail temporaires à exploiter des gens et qui ont des normes mais qui ne sont pas les bas, et on a un scénario où la moitié de leur salaire est repris ou conservé par l'agence. C'est inacceptable, la population de la province mérite mieux, et les Neux-Démocrates sont les seuls qui vont livrer pour la population. Merci. Déclaration de député, la députée Davenport. Merci, M. le Président. En tant que l'uso-canadienne très fière, j'ai grand... Honneur de parler du mois du patrimoine portugais ou le jour du Portugal, dit de Portugal en portugais, de Camões et des communidades portugaises. Le 10 juin a été, euh, nommé le jour du Portugal en hommage à Luís son le grand poète portugais qui a écrit Lusiades. Il est décédé le 10 juin 1580. Et pendant le mois de juin, on va avoir beaucoup d'activités culturelles, et historiques, de poésie, des parades, et où on va parler des traditions de beaucoup des régions de Portugal. Les célébrations vont aider à Sensibiliser les jeunes lusio canadiens de leurs racines, aussi bien que d'autres Canadiens quant à la culture portugaise et beaucoup de, des contributions économiques, politiques et sociales à, au Canada faites par les Canadiens d'origine portugaise. En tant que député de Davenport pour le, au provincial et en tant que très fier membre de la communauté portugaise, je suis très privilégié de représenter la circonscription qui a la plus grande communauté luso canadienne Et finalement, j'aimerais rappeler tous les gens qu'il y on a une parade annuelle le samedi, le 10 juin. J'espère que vous soyez là. Obrigado, Monsieur le Président d'autres déclarations, le député, le député de briscoe Merci. Je veux partager de bonnes nouvelles aujourd'hui. Vendredi euh, dernier, j'ai rejoint beaucoup de ce gens, de plus de 1000 qui ont appuyé le nouveau groupe de centres palliatifs qui a 1800, euh, 18 500 euh, pieds carrés. La famille Chapman et Chapman, les euh, glaceux, euh, les la crème glacée chap nous ont donné beaucoup d'argent et la famille a donné plus d'un million de dollars et le président de l'établissement de soins palliatifs a dit que c'était vraiment très bien comment la collectivité a appuyé le projet mais il a rappelé qu'on a encore à faire et il y a 289 000 dollars qu'il faut euh, collecter encore. C'est un projet qui a été financé par le privé, mais l'exploitation, c'est le gouvernement provincial qui donne. Asie Chapman, le vice-président de la compagnie, a dit que beaucoup de, de leurs employés ont fait des dons et vont continuer pour que Chapman House continue à fonctionner. Les Chapman vont aussi donner des crèmes glacées à vie pour les soins palliatifs pour que les clients puissent l'avoir. Il y a beaucoup plus de 360 patients de toute la région qui sont restés à cette... Euh, foyer de soins palliatifs et le premier patient est arrivé seulement aujourd'hui officiellement, mais il est là depuis avril. Je veux remercier tous les gens qui ont appuyé financièrement et avec du BVM vola à donner du, des soins palliatifs dans un endroit qui ressemble à la maison. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés? Le député de Chantal Danford. Merci. Je prends la parole pour traiter à la question euh, de... Euh de la ligne de soulagement euh, pour euh, Blue danford Les gens savent que la ligne de métro Blue danford a déjà trop de problèmes. Alors, aux heures de pointe, les gens doivent attendre deux ou trois euh, rames de train. Les gens euh, qui viennent de Don Mills sur l'autobus ne peuvent pas prendre euh, le métro. Les plateformes sont euh, vraiment pleines de gens et les gens doivent euh, prendre beaucoup de trains. Des gens dans cette ville, euh, ville dépendent d'un réseau de, de transports en commun qui soit très fort. Et la réalité est que la ville planifie une ligne de soulagement qui passera par la ligne euh, Pape, mais il n'y a pas de fonds qui ont été alloués par la province de faire ce travail. Et même si la Première ministre parle du montant d'argent qu'on va attribuer pour l'infrastructure, ce projet n'a pas une attribution de budget. La Ville de Toronto, Monsieur le Président, a demandé à ce qu'il y ait une attribution de fonds pour que cet élément critique des infrastructures soit construit, et je l'appuie, si on va éviter la congestion pour traiter le changement climatique. Il faut avoir un système de transport important et ça, c'est un élément clé pour qu'il fonctionne. Merci. D'autres déclarations La déclaration de la députée de Kitchener-Saëns. Merci. L'événement « Les filles peuvent voler » qui est un événement annuel, « Girls can fly », c'est vraiment un événement où on parle aux filles de toutes sortes d'occasions professionnelles. On invite les filles de 8 ans à 18 ans pour rencontrer des femmes dans l'aviation et avoir même un petit vol gratuit dans un hélicoptère. Si on voit combien de femmes travaillent dans l'industrie de l'aviation au Canada, c'est vraiment des nombres piètres, c'est seulement 5 Même si les femmes ont fait beaucoup ailleurs, dans l'aviation, il y a encore beaucoup à faire. Et ce que les filles peuvent voler, et Girls Can Fly, c'est un, un programme qui démontre aux filles qu'il y a de, beaucoup de possibilités dans l'aviation. Je suis très contente de dire plus de 240 filles et adolescentes sont venues. Anne Hoffman, qui a fait une présentation, travaille dans la tour de contrôle de l'aéroport Pierce et elle a seulement euh, une de deux femmes dans une équipe de 34 personnes. Cheven Allen, une autre personne, elle est agente de 21 ans à Sunwing Airlines. Elle est diplômée de l'Université de Waterloo, euh, de euh, le programme de l'aviation. Ces femmes vont inspirer les filles et les femmes dans l'avenir pour faire la relève des filles. Comme quelqu'un, Amelia Earhart, a dit, et ne n'arrêtez pas de faire quelque chose que quelqu'un a dit que vous ne pouvez pas le faire. Allez-y. Merci. Déclaration de député, le député de oshawa Merci. L'accès à l'Internet devient relié au développement économique des collectivités locales. Afin d'attirer l'investissement, d'avoir des emplois et de créer des connaissances, la collectivité doit avoir du service Internet à haute vitesse abordable quand même. C'est pourquoi j'aime bien qu'il y a 400 millions de, de que flash Fiber dans la région de Durham pour améliorer les services. Et en collaboration avec la ville de Oshawa, pendant l'été 2017, on va avoir tout ce projet qui répond à la vision stratégique de mener, d'appuyer de, la croissance économique. Et cela va aider beaucoup de secteurs, l'éducation, la manufacture, le secteur manufacturier euh, et aussi les soins de santé. Il faut bâtir des infrastructures pour attirer plus de familles, afin qu'il y ait plus d'emplois et que ces gens-là viennent parce qu'il y a des emplois. Merci, d'autres déclarations de Député, la députée de Kitchen Waterloo. Merci, la région de Waterloo euh, est, euh, a beaucoup de chance d'avoir l'initiative de de justice communautaire qui aide les gens qui ont souffert d'activités criminelles pour qu'ils puissent se remettre. Et je suis allé à une cérémonie à au pénitentiaire fédéral et Fresh Start, c'était cette or organisation où les gens ont décidé qu'ils voulaient redonner à la société. Les cartes sont créées avec des bénévoles de CBI et de l'Institut des Aveugles du Canada. Et je, quand j'étais là, on avait euh, on voulait vendre des cartes pour aider le au refuge pour les femmes et les enfants victimes de violences euh, euh, familiales. Et donc, moi, j'étais là, j'ai vu vraiment que ça a aidé à remettre les gens sur les bonnes rails et aussi ça a aidé parce que les cartes étaient vraiment belles. Elles sont en vente ici au, à la boutique de souvenirs à l'entrée et donc vous pouvez aider cette bonne initiative pour aider les femmes aux pénitenciers. Et euh, tout le monde mérite une, dernière, une deuxième chance et ces cartes, vraiment, vont aider ces femmes-là. Merci, le député de Otto Sud. Merci. Je veux reconnaître Bruce Power parce que c'est la seule compagnie canadienne qui a gagné le prix de l'innovation. C'est la reconnaissance la plus importante de l'industrie nucléaire donnée par l'Assemblée de, euh, de l'énergie nucléaire à Scottsdale, en Arizona. Et on récompense des idées novatrices dans le domaine et, et euh, toutes ces idées-là ont un impact sur la sécurité de l'industrie nucléaire à, à travers le monde. On a donné le prix principal à Bruce Powell du fait qu'il a créé la production du cobalt-60 avec une compagnie euh, basée à Ottawa, nord king et, et donc on peut stériliser avec ce cobalt 40 de euh, l'équipement à solus comme euh, les gants, les euh, les, les ceringes, etc. Et donc on va, euh, on peut aussi utiliser beaucoup de ces appareils pour des chirurgies. C'est une bonne histoire et ce partenariat donne euh, l'utilisation du cobalt 60. Pour les besoins, non seulement en médecine, mais pour l'alimentation. Donc, je suis très fier de reconnaître Bruce Power pour leur travail. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Rapport des comités.